Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette première Minute Insoumise. Je m'appelle Pierre-Alain Cotineau, j'ai 28 ans. Je suis l'un des candidats de la liste « On est là » sur le canton d'Ancenis-Saint-Gérion, liste France Insoumise pour les départementales en Loire-Atlantique. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Cette journée a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Sur le canton ni saint gérion mes camarades et moi-même souhaitons nous mobiliser pour lutter contre les discriminations et les violences au quotidien. Pour cela, l'engagement de terrain de toutes et tous, élus, citoyennes et citoyens, est essentiel. Pour un département plus inclusif, nous veillerons à mettre en place les propositions de la fédération inter-LGBT. Celle-ci rassemble une soixantaine d'actions simples et concrètes à l'échelle locale pour construire une société plus inclusive et plus juste où chacune et chacun puisse s'épanouir pleinement. Elle concerne tous les domaines d'action du département qui sont trop souvent méconnus. Famille, éducation, santé, aide sociale, logement, etc. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur le lien suivant qui apparaît sur votre écran. Et à bientôt pour une nouvelle Minute Insoumise.